Cette conférence, en fait, part d'un écrit que je viens de réaliser, qui, qui porte sur la violence et la non-violence, qui a pour titre Quelques pistes pour la non-violence va être édité bientôt. Et je profite de la publication dans Présence chapitre par chapitre et des conférences pour recevoir les commentaires des. des des gens qui participent ou qui lisent. Ça m'invite à transformer, à rajouter des paragraphes, à préciser les idées. Donc c'est une forme de travail vraiment intéressante. On va établir un dialogue avec les personnes et puis on va faire aussi dans un atelier des pratiques, des exercices pour voir comment on peut résister et comment on peut sortir du chemin de la violence, disons. Voilà. Et aujourd'hui, plus que la théorie, en fait, quand on a besoin d'expérimenter. Donc euh, l'atelier, par exemple, que l'on va faire aujourd'hui et demain, <coughs> euh, il y a un dialogue, comme je vous disais, mais aussi on va faire des, des techniques précises, des, des pratiques qui permettent de, euh, chacun de, de repartir chez lui déjà avec quelque chose de concret qu'il pourra mettre en, en exécution, s'il veut. Mais oui, tout à fait, hein, ça n'a pas de sens, sinon autrement. Oui, c'est le, le sens de cette intervention. C'est aussi le sens du, du livre. Ce n'est pas un livre euh, théorique, c'est une expérience, c'est la, la mienne et celle de, des gens avec qui j'ai fait euh, des ateliers, mais c'est aussi le lecteur qui, qui met sa part là-dedans. Et, et c'est la richesse de, de, de ce travail-là. Bien qu'on dit que la, la non-violence n'est pas une technique, c'est plutôt un regard, une façon d'être dans la vie, une direction. Ceci dit, ça s'apprend. La violence s'apprend, mais la non-violence aussi, ça s'apprend. Hein Parler de la violence, c'est une chose, mais pas le but, c'est pas la violence. C'est s'en écarter et s'en libérer, évidemment. Et on ne parle pas suffisamment de la non-violence. Pourtant, c'est les deux faces d'une même pièce. Quand il y a violence, il y a systématiquement, systématiquement possibilité de non-violence. Mais ce n'est pas encore dans notre gymnastique mentale, malheureusement. Mais ça vient, ça vient. En attendant, euh, on vit dans un monde hyper violent, et là aussi, il faut, faut quand même euh, faire un travail sur la prise de conscience euh, des, des, des dégâts que ça fait. Pas seulement le nucléaire, la violence économique, violence raciale, religieuse, mais aussi au niveau personnel, quoi. ce que l'on vit dans, dans ses tripes, dans son cœur, dans sa tête. Quoi. Une question que surtout les intellectuels se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins de violence qu'avant La vraie question, en réalité, c'est pas de savoir s'il y a plus ou moins de violence, c'est est-ce que la non-violence augmente C'est ça le point. Et on constate que les mouvements de masse un peu dans tous les pays la Birmanie avant-hier, la Tunisie, enfin Hong Kong, etc. Tout ce qu'on a vu ces dernières années montre que, au-delà au des, des, des thèmes de conflits euh, conjoncturels, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est derrière. Qui est, on veut basta, on veut un autre monde, quoi. On veut vivre en paix, euh, un peu, non Il euh, y a cette aspiration qui, qui donne de l'espoir, parce que c'est en train de changer, mais... Euh, ceux qui gouvernent ne se rendent pas compte, j'ai l'impression. Ce n'est pas une guerre, hein, ce n'est pas un conflit, je pense que c'est dans le processus propre de l'espèce le, le, humaine, en quelque sorte. Et surtout, à travers des, des commentaires que je recueille dans les ateliers et puis euh, sur le site web qu'on a créé, Observatoire de la non-violence, c'est assez manifeste que quelque chose d'important se passe. Quelque chose de fond est en train d'arriver. <rire> C'est l'impression que j'ai et ça, ça donne de l'espoir effectivement.